Bonsoir à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un dog news nocturne puisque l'on vient d'apprendre il y a seulement quelques minutes qu'un nouvel acteur rejoignait le casting de la série The Last of Us sur HBO et cet acteur c'est Gabriel Luna qui s'est illustré dernièrement dans plusieurs productions comme le dernier Terminator Dark Fate face à Arnold Schwarzenegger ou encore dans la série Marvel Les Agents du Shield dans le rôle du Ghost Rider et Gabriel Luna rejoint le casting en tant que Tommy, le frère de Joel, qui sera donc dans la série première saison de The Last of Us. L'information a été donnée par Deadline et Variety, confirmée par l'acteur lui-même et relayée sur les réseaux sociaux par Naughty Dog. C'est donc officiel, Gabriel Luna rejoint le projet. Alors il est vrai qu'on est un peu étonné Puisqu'il n'y a pas de grande ressemblance physique Entre l'acteur et Tommy Le frère de Joël Mais on se doute qu'avec un peu de maquillage Avec les cheveux longs et la barbe euh, On pourra retrouver certaines ressemblances Même si le plus important C'est de voir comment le rôle Va être interprété par Gabriel Luna En tout cas il faut quand même souligner Que dans le premier The Last of Us Tommy n'a pas une place vraiment très importante Puisqu'on le retrouve lors de l'introduction très marquante du jeu et au milieu de l'aventure seulement, c'est dans The Last of Us Partie 2 qui va prendre une place bien plus importante. En tout cas, cela avance, cela bouge autour de la série The Last of Us. On a appris en février les deux premiers acteurs principaux avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle de Ellie. Et dernièrement, on vous a fait une vidéo la semaine dernière, les équipes de production semblent être arrivées sur place et le tournage devrait commencer incessamment sous peu, du moins l'épisode pilote. Donc ça avance et on risque d'avoir de plus en plus d'informations et c'est la bonne nouvelle à retenir. Voilà pour cette information express de la nuit, euh, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en pensez, à laisser un petit like, un partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses, autant sur notre site que nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous